Bien le bonjour, je tourne ce vlog complètement improvisé le 6 septembre, euh, en fin d'après-midi, là je sors du boulot. J'ai fait un petit détour en rentrant chez moi pour faire quelque chose que à peu près tous les locaux font à cette période de l'année et j'ai décidé de vous en parler. Une activité qu'on aime bien faire en Norvège, en nord de Norvège en tout cas, en fin d'été début d'automne, c'est de récolter des baies. Alors là, ça se voit pas forcément, mais en fait, je suis au milieu de trompe donc au milieu de trompe à côté d'une zone qui est un petit peu marécageuse. Et ici, on trouve plein de baies, et en particulier des myrtilles. Moi, j'aime beaucoup les myrtilles, donc je suis en train de cueillir des myrtilles. Alors évidemment, dans la région, on ne trouve pas que des myrtilles. Il y a d'autres baies. Moi, je ramasse principalement les myrtilles, enfin, même uniquement les myrtilles, parce que d'une part, c'est ce que je préfère. Et d'autre part, c'est au moins la baie avec laquelle je suis sûr que j'ai à peu près aucun risque. Mais il y a aussi les Tutteber, Alors ça, je suis pas certain en fait de la traduction. Je crois que c'est des canneberges, mais j'en suis pas certain. Donc, ils sont des petites baies rouges. Euh, qui sont pas mal en sauce avec des viandes, par exemple. Euh, je crois qu'on peut en faire des jus aussi. Enfin bon, mais c'est des baies rouges et je suis pas certain de pas les confondre avec des baies qui seraient un peu plus toxiques. Du coup, bah, simplement, euh, voilà, j'évite de les ramasser. Après, il y a aussi des croqueber. Donc là, encore une fois, j'ai pas, pas la traduction. Euh, littéralement, c'est les baies des corbeaux. Ce sont des petites baies noires. Euh, qui ont la particularité de ne pas être très bonnes à manger comme ça. Par contre, a priori, une fois cuisinée ou une fois en jus, il semblerait que ça soit très bon. Bon, je pas envie de m'embêter. Hein. Moi, les... les myrtilles ça va très bien. Et il y a aussi une autre baie dont les Norvégiens sont particulièrement friands et qu'on trouve justement dans les zones, les zones marécageuses et les tourbières. C'est la baie boréale. Alors là, il faut savoir que la baie boréale, c'est quasiment pire que les truffes en France. Hein. Euh, c'est chacun fait sa réglementation pour les ramasser sur son, sur son petit bout de terrain. Il euh, y a tous les ans des histoires avec des gens qui s'accusent d'avoir piqué les baies boréales sur un terrain qui n'était pas le leur. Euh, ils en sont tellement fous qu'ils en importent massivement depuis la Finlande, euh, moi personnellement c'est une baie que j'aime bien, mais sans plus, et puis c'est une baie qui est assez molle, donc à récolter c'est très agaçant, et puis ça s'écrase très facilement, donc vous avez rapidement de la bouillie dans votre seau, donc l'intérêt est, est finalement assez minime, enfin l'intérêt est minime, donc du coup, je me contente en fait d'acheter des confitures toutes faites ou des des sauts de baies, Enfin, j'achète pas trop les baies elles-mêmes euh, parce que c'est quand même très cher. Mais des confitures, des petits bonbons aux baies baie boreales qu'on trouve dans les supermarchés et ça va très bien. Alors évidemment, les Norvégiens ne ramassent pas que les baies, ils ramassent aussi les champignons, et euh, on n'est pas au point de la France où euh, un coin à champignons est vraiment secret, mais euh, quand même, euh, les coins à baies et les coins à champignons, c'est quelque chose, c'est une info qui se partage pas trop normalement en Norvège. Euh, pour les champignons, moi c'est vrai que je les connais pas encore, les champignons norvégiens, euh, je connais les noms de ceux qui sont mangeables, mais je euh, ne sais pas les reconnaître avec certitude, du coup je préfère pas prendre de risque, je ramasse pas encore les champignons, je pense que ça viendra. Mais euh, bon, de toute façon, avec les myrtilles, j'ai déjà de quoi faire, des bonnes confitures et des bons gâteaux, donc ça va pas mal. Et du coup, bah, si un jour vous venez en Norvège, euh, voilà, en fin d'été, bah, vous savez que vous pouvez vous faire plaisir et ramasser les myrtilles quand vous en croisez dans la nature. Le seul inconvénient, ça tâche les mains. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à la prochaine.